Bonjour mesdames et messieurs les inspecteurs, euh, très heureuse de vous retrouver ici ce matin à l'Assemblée nationale pour euh, vous auditionner dans le cadre du rapport que vous avez rendu il y a quelques jours qui porte euh, sur le bilan de la création des directions territoriales de police nationale dans les Outre-mer et des expérimentations des directions départementales de la police nationale. Si vous en êtes euh, d'accord, on, on aimerait bien vous entendre sur les conclusions générales euh, du rapport euh, et puis euh, ensuite on aura probablement beaucoup de questions à vous poser. Merci. Bonjour Monsieur, monsieur le rapporteur. Euh, oui, ça marche. Euh, ce qu'on vous propose en effet, c'est de vous préparer les principales conclusions du rapport donc, que j'ai coordonné. Je passerai ensuite la parole à Emmanuel Razous, euh, qui a piloté l'équipe IGJ, en fait, qui est associée à ce rapport et qui vous présentera euh, plus particulièrement les mesures que nous proposons euh, en matière euh, de, de garantie pour l'autorité judiciaire. Et ensuite, bien sûr, nous sommes prêts, euh, enfin, nous répondrons à vos questions. Euh, Gilbert Mabec, donc de l'IGPN, euh, Emmanuel Razous, donc de l'IGJ, et moi-même pour euh, l'IGA. Non, je ne reviendrai pas en fait sur l'économie générale de la réforme qui a déjà été explicitée dans cette commission par le, par le directeur général de la police nationale notamment et par le chef de l'équipe projet des DPN. Sauf en rappelant en fait qu'il y a quand même deux principes structurants dans cette réforme euh, qui sont la départementalisation, donc une sorte de, de, de principe horizontal en fait dans l'organisation de la police et le principe de filiérisation, qui est en fait un peu une sorte de nouvelle colonne vertébrale d'organisation de la police nationale. Revenir rapidement sur notre lettre de mission, euh, ce, donc une mission conjointe, comme vous le savez, de l'Inspection Générale de de l'Inspection Générale de la Justice, avec l'appui de l'Inspection Générale de la Police Nationale. Nous avons une lettre de mission euh, du 20 octobre euh, 2022, donc qui nous donnait donné un délai de trois mois et donc nous avons rendu donc, notre rapport euh, dans, ce, dans ce délai. C'était une commande double qui portait sur deux points. Euh, tout d'abord, l'évaluation de la mise en place des DTPN, euh, donc qui existent maintenant en Outre-mer, comme vous le savez, et des expérimentations de DDPN en métropole. Et en particulier, cette lettre de mission nous demandait de travailler sur les points suivants. Les bénéfices de la réorganisation pour l'action de la police nationale, la lisibilité et la compréhension de cette action par les autorités préfectorales et judiciaires, les effets sur le service public au bénéfice des usagers, notamment dans le traitement des affaires judiciaires, les effets en termes de ressources humaines et budgétaires, la mise en œuvre de synergies et de transversalité entre les différentes directions métiers, et enfin la perception des personnels lors de la mise en place des réorganisations et les bonnes pratiques constituées au, cons, pardon, constatées au niveau local. Et il y a une deuxième partie de la lettre de mission qui nous, nous demandait donc de faire des recommandations de nature à favoriser la mise en œuvre de la réforme. Et donc nous avons structuré notre travail très clairement en fonction de cette double commande, euh, avec une première partie donc qui porte sur le bilan, et donc je vais vous présenter, et une deuxième partie qui euh, formule un certain nombre de recommandations qui sont au nombre de 19. Un mot sur la méthode. Nous avons fait 11 déplacements, euh, les 8 DDPN expérimentatrices de, de métropole, ainsi que trois DTPN, donc la Guyane, qui est une DTPN première vague, qui a commencé donc, euh, la première en fait, à mettre en œuvre cette réforme, et la Guadeloupe et Martinique, qui sont des DTPN qui ont mis cette, ré, cette réforme en œuvre à compter du 1er janvier 2022. Nous avons rencontré plus de 300 personnes, donc les préfets, les magistrats, euh, les DDPN et les DTPN et leurs chefs de service. Euh, les organisations so euh, syndicales nationales et locales, et puis un certain nombre d'associations, dont la NpJ que nous avons rencontré, euh, l'association nation nationale des magistrats instructeurs, et bien sûr aussi nous avons entendu, euh, nous avons rendu en fait au, con au Conseil supérieur de la magistrature, et nous avons aussi bien sûr eu les échanges nécessaires avec les directions centrales. Alors, toujours un peu rapidement sur la méthode, euh, nous nous sommes astreints à faire surtout une analyse qualitative pardon, des, des organisations et des bénéfices opérationnels qui, qui, qui, qui sortent de ces organisations euh, parce que euh, le recul est assez faible et trop faible sans doute pour faire une, tenter une analyse quantitative. Euh, C'est les, les questions de taux d'élucidation, de, de, de niveau de délinquance par item, je veux dire, sont des choses qui, qui répondent plutôt à des cinétiques plus, plus lentes et en plus qui sont constamment multifactorielles. Donc, il nous a paru difficile. Et en plus, il n'y a pas eu de point zéro de la réforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de corpus, en fait, qui dit voilà quelle était la situation avant les expérimentations ou avant les réformes outre-mer. Et donc, il n'y a pas de point de comparaison. Euh, et donc, nous avons euh, écarté, en fait, euh, même si nous faisons quelquefois référence à des données, en effet, chiffrées nous avons écarté une analyse purement chiffrée, en fait, euh, et donc purement euh, quantitative des effets de la réforme. Rapidement, donc, le bilan dans les DTPN. Euh, y a, je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu une, une première évaluation qui a été faite par l'IGPN, en fait, dont le rapport a été rendu en décembre, en décembre 2020, donc qui portait simplement sur le, la première vague, en fait, de, de mise en œuvre des DTPN en Outre-mer. Euh, donc, première vague qui était Guyane, Nouvelle-Calédine Mayotte, et deuxième vague qui était Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Polynésie française. Les mesures prises sont globalement les mêmes partout, et c'est celle qui était attendue. C'est des états-majors communs, dorénavant. Euh, c'est l'utilisation d'une fréquence radio commune. Par les, par les services. C'est une intégration des filières et en particulier la filière judiciaire avec regroupement donc, euh, sous une même autorité de ce qu'on appelle les trois niveaux d'investigation. Peut-être juste revenir euh, là-dessus là parce que c'est un concept qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui peut paraître assez flou. Le niveau 1, en gros, c'est en effet ce que font les groupes d'appui judiciaire et les sûretés urbaines. Et ils traitent en fait les contentieux de masse qui ne nécessitent pas euh, beaucoup d'investigation, ce qu'on appelle le petit judiciaire. Le niveau 2, donc, il correspond globalement aux affaires nécessitant des investigations de moyenne complexité. Il est traité aujourd'hui en partie par les sûretés urbaines et en partie par les sûretés départementales. Et enfin, le niveau 3 est celui, en effet, des affaires complexes qui requièrent une grande technicité ou une plus grande technicité des, des enquêteurs. Il est utilisé notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée. Il correspond donc globalement à ce que font aujourd'hui les personnels de la direction centrale de la police judiciaire et de ses implantations territoriales. Cette distinction donc, de trois niveaux euh, a été reprise peu ou prou dans les DTPN, c'est-à-dire qu'en fait elles se sont organisées en fonction de divisions qui recoupent exactement ces distinctions, euh, je vous en donne les, les intitulés euh, qui, sont, qui sont révélateurs, donc la, divi la division de l'action judiciaire ou l'adage, donc niveau 1, la division de l'investigation de proximité, donc niveau 2 et la division de l'investigation spécialisée ou 10 et cette reprise en fait des, de l'organisation actuelle de, de, de, de l'investigation est importante en fait pour mesurer en effet les, les effets de cette réforme et les, et, et les risques qu'elle n'a pas finalement fait courir contrairement en effet à des inquiétudes et des, à des craintes qui avaient été exprimées. Il y a eu également dans les DTPN donc des regroupements et des rapprochements de services, ça porte notamment sur les services de gestion des ressources, il y a aujourd'hui un seul service de gestion de ressources dans une DTPN. Ça porte aussi sur, les, sur, la, sur la police scientifique et technique. Là où il y avait deux services, euh, il y a eu un regroupement, en fait, euh, avec des équipes uniques, euh, des, un spectre large, certes, d'intervention, de, mais des équipes uniques de, de police technique et scientifique. Et enfin, il y a eu, c'est propre à, au DTPN, la création d'une filière formation, par agrégation, en fait, du centre de recrutement et de formation qui relève aujourd'hui de la DCRFPN, excusez-moi pour le sigle, c'est la direction centrale du recrutement, de la formation de la police nationale et des structures de formation des autres directions qui ont leur propre structure de formation. Donc il y, avait aussi une, il y a aussi une petite dispersion et des recoupements fait, qui sont possibles et qui ont été rendus possibles dans les DTPN. Globalement, les apports donc, de cette réforme, euh, meilleure circulation de l'information, aussi bien entre filières qu'au sein des filières, et notamment au sein de la filière judiciaire, une vision plus stratégique du DTPN sur tout le territoire de son département dorénavant et dans pratiquement tous les domaines de l'action euh, policière. Et notamment, les DTPN disposent dorénavant de synthèses chiffrées préparées par l'état-major. Donc c'est l'état-major unique qui fait rentrer les informations finalement des différents euh, champs de, de l'action policière pour donner une vision globale euh, de, de, de cette action. C'est des appuis et des partages de moyens facilités, en particulier en temps de crise. Et là, c'est intéressant, par exemple, pour la Martinique et la Guadeloupe, la crise de novembre 2021, donc qui est antérieure, en fait, à, à la mise en place des DTPN, a été gérée déjà en mode DTPN, c'est-à-dire avec une très grande souplesse d'utilisation des effectifs ben, pour répondre, en effet, à une situation euh, extrême où il fallait que chacun euh, soit, soit, soit disponible. Il y a également une, une augmentation de ce qu'on appelle les opérations coordonnées, c'est-à-dire on prend en effet des personnels des différents services, mais chacun dans leur cœur de métier, chacun reste dans son métier pour, les faire pour leur faire traiter un, un sujet. L'exemple le, le plus emblématique qui est souvent cité, qui a peut-être déjà été évoqué ici, c'est celui des stupéfiants à l'aéroport de Cayenne où dorénavant, grâce à cette coordination finalement des services, 100% des passagers sont dorénavant contrôlés, ce qui permet d'appréhender une partie bien, bien, bien plus importante de ce qu'on appelle les mules euh, et qui prennent ces, ces, ces, ces avions. C'est aussi une plus grande flexibilité managériale, hors poste nomenclaturé bien sûr, pour affecter les, les personnels en fonction de leurs compétences et bien sûr en fonction de leurs souhaits. Euh, a, auparavant euh, un membre du, du, du corps d'encadrement de, de, de, et d'application pouvait postuler sur un poste euh, même si euh, il s'avérait que ce n'était pas euh, la personne je veux dire, idéale pour ce poste il euh, n'y avait pas de possibilité en fait, de, de, de l'orienter vers, vers un autre poste ou de le convaincre d'aller sur, sur un autre poste il y a donc maintenant dorénavant je veux dire, un peu plus de marge de manœuvre pour le chef de service en la matière ce qui est naturel pour un chef de service il y a une optimisation des services de la, de la police aux frontières je vais utiliser le terme police aux frontières parce que c'est pas encore très stabilisé je veux dire comme nom de, de, de, de, de filière mais c'est celui sans doute qui qui l'emportera euh, ce qui a permis en fait une présence accrue sur la voie publique c'est à dire que la police aux frontières je veux dire elle est sur un métier très spécifique et parfois bah, par exemple dans certains aéroports il y a des périodes creuses pour les avions donc euh, ce qu'on ce qui a permis de faire la, la, la, la, la dtpl c'est d'utiliser ses effectifs pour faire de la sécurisation autour de l'aéroport, par exemple, ou même éventuellement pour renforcer des, des, des équipes sur des, sur des champs plus éloignés. Et enfin, il y a eu un renforcement de l'encadrement des niveaux 1 et 2 de la filière judiciaire, qui, comme vous le savez, sont en manque d'officiers et de gradés. Donc, c'est un peu la difficulté, en effet, de cette filière judiciaire. Et ce renforcement de l'encadrement a été rendu possible, au fond, parce qu'en mettant dans une même filière les trois niveaux d'investigation... En quelque sorte, quelqu'un qui viendrait, je veux dire, de, de, de, de, de, de l'ex-police judiciaire, si on peut parler comme ça, je veux dire, pour la, la, la DDPN, euh, n'a pas le sentiment de déchoir, je veux dire, d'aller encadrer, je veux dire, ou d'organiser quelque chose qui relève du niveau 1 ou du niveau 2, ce qui, en matière de, de, de, de culture administrative, pouvait éventuellement être le cas avant. Alors, il y a eu quelques maladresses initiales, euh, mais globalement, les craintes ne ont pas été confirmées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de remise en cause... De la liberté de saisine par l'autorité judiciaire, comme je vous l'expliquais, avec trois divisions, il garde la possibilité de saisir ces divisions. Et donc il n'y a pas d'écran en fait, par le directeur territorial, enfin par le responsable du service territorial de la police judiciaire à son égard. Et il y a un respect des trois niveaux d'investigation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu en fait, absorption des effectifs qui traitaient les affaires du haut du spectre par les dossiers du milieu du spectre. Ce phénomène, en tout cas, nous ne l'avons pas vérifié. Il n'a pas été vérifié euh, dans les DTPN d'outre-mer. Il y a un certain nombre de limites qui ressortent de cette expérimentation. Euh, la principale, euh, au fond, porte sur les fonctions support. Le numérique n'a pas suivi, sauf en Guyane, euh, mais en Martinique et en Guadeloupe, euh, c'est beaucoup plus problématique. Et donc, les, les, les effectifs qui sont dorénavant regroupés dans une même filière, dans un même service sont quand même encore astreints à utiliser des, services, des, des dispositifs informatiques différents, ce qui, évidemment, euh, limite beaucoup l'intérêt euh, de ce regroupement et crée en plus des, des, des, une espèce de, de, de déception, je veux dire, par rapport à cette réforme. Je veux dire, euh, ne pas pouvoir travailler euh, en, en, toujours ensemble, je veux dire, pour des raisons purement techniques est évidemment problématique. Et donc, ce sujet numérique est, est important. Il y, a des, il y a des enjeux aussi RH de la transition, en fait, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis, il y a le fait que cette, cette réforme s'est faite dans ce contexte donc, dégradé un peu de la, de la filière judiciaire en général, que, que, que vous connaissez bien, euh, et qui a produit notamment un stock de procédures important, avec ce, cette ambiguïté, ce malentendu, euh, que la réforme a pu être perçue à un moment donné comme un moyen de, de résorber ces stocks euh, ce qui, là aussi, ne, ne, ne s'avère pas, je veux dire, sur le, sur, sur le terrain, à part euh, éventuellement quelques maladresses de départ, en fait, dans les, dans les explications qui ont été données. En ce qui concerne les DDPN, je vais être plus rapide. Euh, alors, il y a deux vagues, comme vous le savez, d'expérimentation. Une première vague, donc, qui sont la Savoie, le Pas-de-Calais et les, les Pyrénées-Orientales. Et une deuxième, euh, donc qui commence en janvier 2021, donc là il y a déjà un certain recul, et une deuxième vague, février 2022, donc euh, Calvados, Orin, Eros, Oise et puis de dôme avec en plus une dynamique qui retombe assez vite euh, en partie euh, liée à la crise de, de, de l'été et l'automne 2022, et donc les, le, le, le, les enseignements sont, sont, sont, sont, sont, sont moins intéressants euh, à ce stade sur ces expérimentations. Il y a aussi le problème que ces expérimentations, comme vous le savez, ont été faites à droit constant, donc avec pas de changement des affectations des agents et avec des cadres, finalement, qui fonctionnent avec des lettres de mission. C'est-à-dire que bon, c'est un peu les limites du droit constant, euh, d'où euh, nécessité d'un engagement très fort des, des, des, des DPN expérimentateurs, je veux dire, pour arriver à faire marcher euh, cette expérimentation. Et puis, en effet, comme je l'ai déjà dit, le calendrier est très contraint de la deuxième vague. Euh, globalement, donc, les, les réalisations ou les projets euh, sont les mêmes qu'en qu qu qu qu Outre-mer, avec quelques petites nuances. donc Les états-majors n'ont pas encore en fait vraiment un effet structurant. Il y a des états-majors qui restent encore un peu, un peu formels et qui ne produisent pas encore de synthèse. En matière judiciaire, c'est important, c'est la même logique de statu quo, donc de... de, de de, dans les réorganisations ou les projets de réorganisation avec les mêmes modalités de saisine par l'autorité judiciaire et toujours la distinction des trois niveaux d'investigation. Il y a deux cas qui sont d'ailleurs intéressants où on est allé un peu plus loin. C'est en Savoie où a été créé un groupe transverse sur les stupéfiants groupe transverse en gros entre des, des, des personnels qui étaient police judiciaire avant et qui étaient sûreté départementale avant mais ça s'explique aussi par le fait que c'était de très petites unités et donc il a, je veux dire qu'il y avait quand même un intérêt à regrouper ces toutes petites euh, équipes et ça a été fait euh, en information euh, des, des magistrats et avec l'accord des personnels et dans le Haut-Rhin il y a eu une expérimentation un peu différente qui a été faite c'est de prendre de laisser deux groupes en fait euh, Séparés, l'un relevant du troisième niveau et l'autre relevant du deuxième niveau, toujours sur le même sujet des stupéfiants, mais en leur donnant un chef unique. Ce qui est une autre manière, finalement, de tenter un rapprochement en la matière. Mais les expérimentations ne sont pas allées au-delà de ça, c'est-à-dire sur un sujet précis, des stupéfiants, et dans des conditions un peu particulières d'équipes, finalement, qui étaient déjà assez réduites. Il y a quand même globalement euh, deux différences dans les, dans, dans, dans, en métropole, donc dans les DDPN, euh, des attentes un peu moindres en matière d'appui parce qu'il n'y a pas le phénomène de l'isolement euh, qui joue en Outre-mer et surtout, surtout euh, l'existence de services interdépartementaux qui sont ceux de la police judiciaire et sont donc ceux de la PAF et donc là, le questionnement euh, qu'ils représentent. Euh, pour, euh, bah pour, en les faisant rentrer, en les, faisant, en les rattachant finalement aujourd'hui à un seul directeur départemental. Alors, enfin, la dernière chose à noter qui est, qui est intéressante, parce qu'on parle beaucoup de la filière judiciaire, mais il y a aussi les autres filières, c'est pour la PAF, euh, il y a, donc la police euh, aux frontières, il y a eu un certain nombre de... De, de, de réorganisation qui ont été rendues possibles ou qui ont été faites à l'occasion de ces expérimentations et qui globalement, euh, selon des modalités un peu différentes d'ailleurs euh, entre les sites, conduisent à ce que la police aux frontières prenne plus largement en compte le traitement des étrangers en situation irrégulière, euh, y compris par exemple ce qu'ils ont des délits connexes euh, ce qui n'était pas le cas avant et donc il y a un plus fort engagement finalement de la police aux frontières sur ce sujet et à euh, contrario donc euh, ça peut libérer euh, du temps notamment pour le service euh, de, de, de voie publique alors il y a ici il y a quand même un certain nombre de risques euh, qui, euh, enfin, qui, qui ressortent très clairement de, de, de cette analyse, qui sont donc au nombre de trois. Le premier, c'est le risque en effet d'absorption des moyens de l'actuelle la, de police judiciaire par le, le, le, les contentieux de masse de la délinquance générale, qui a été en effet signalé par nombre d'interlocuteurs. Et un deuxième, finalement, qui est lié vraiment à cette question de, de, de, de, du rattachement de services interdépartementaux à un DDPN donc que sont les DIPAF et les DTPJ, SPJ actuels, avec le risque en effet de voir finalement le département siège concentrer les moyens et finalement les garder pour lui ne pas en faire bénéficier les départements euh, qui relèvent finalement de son champ. Et un deuxième risque qui est le risque de rupture en fait des chaînes opérationnelles et d'informations et ça, ça joue surtout pour le, le champ des CPJ parce qu'en effet, il y a un réseau en fait très, très structuré hein, qui, de, de, entre les STPJ euh, et les, les SPJ, donc les services de police judiciaire, euh, avec des grandes Souplesse, finalement, et une certaine, une grande agilité euh, d'emploi. Et la crainte, en effet, c'est que le, le rattachement, en fait, de ces services euh, à une DDPN DPN rende les choses beaucoup plus, euh, beaucoup moins, beaucoup moins souples. Alors, ces risques, en fait, ont suscité, comme vous le savez, deux alternatives un scénario zonal. Euh, le scénario zonal, en gros, euh, qui a été surtout présenté pour les questions de la, de la police judiciaire, ça consiste en gros à rattacher les unités d'enquête de l'actuelle police, police judiciaire, donc, euh, enfin, de, de les faire diriger par la zone au niveau zonal, et un scénario régional, qui est un peu la même chose, mais au niveau régional, il aurait un avantage, en fait, c'est qu'on garde un lien en fait, entre des unités chargées des, des, des deux autres niveaux d'investigation, le 1 et le 2, et le 3, puisque en fait, le DRPN serait également le DDPN, en fait, du chef lieu de région. Euh, alors, ces deux scénarios on quand même euh, le, présente un peu les, les mêmes inconvénients. Il n'y a pas d'unicité de commandement, puisque par principe, je veux dire, il n'y aura plus au niveau départemental d'unicité de commandement. Euh, une partie du des, des, de, de, de, de, de, de niveau d'enquête finalement n'étant pas au niveau départemental. Et il y a aussi dilution de la notion de filière parce qu'il faut revenir en effet sur ce sujet de la, la réforme qui, est, qui, est, en, qui en est un peu le deuxième pilier. Euh, qui est le responsable de filière et comment, quand on est responsable de filière et qu'on qu est au niveau zonal, on s'intéresse réellement en fait, au niveau départemental et au notamment ce qui se passe dans les gages ou dans les, dans les, dans les sûretés urbaines ou dans les sûretés départementales, c'est assez problématique. Et donc, nous avons considéré que c'était en fait une, une certaine forme de dégradation de l'ambition de la réforme et qui en perdrait, qui perdrait en effet en cohérence. En effet, je veux dire, les, finalement, les, les deux aspects principaux de la réforme seraient quasiment annulés par, par, ces, par ces scénarios. Mais globalement, quand même, ces, ces risques tels qu'ils ont été exprimés doivent bien sûr être pris en compte. Ils le sont déjà d'une certaine façon par l'architecture générale de la réforme qui, qui donne un, un, un rôle très très fort au niveau zonal et notamment au, au directeur zonal de la police nationale qui serait une création dans cette réforme et qui serait un peu l'instance de régulation euh, de, de, de, du système au niveau territorial. C'est le directeur zonal de la police nationale qui pourrait veiller notamment aux équilibres justement entre les différentes filières et aux équilibres internes aux filières. Et... Il y a également, comme vous le savez, des engagements qui ont par ailleurs euh, été pris dans le cadre de la réforme, notamment sur le maintien de, des services euh, actuels de l'APJ, sur les implantations actuelles. Euh, Lettre donc du 9 octobre dernier de, de, de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mais nous estimons quand même qu'il y a quelques quelques finalement garanties supplémentaires quelques mesures supplémentaires qui sont possibles donc euh, que nous avons essayé de d'expliciter de, de, de, et qui portent sur, sur, sur quatre champs finalement c'est sur l'articulation déjà générale de la réforme son archi son architecture générale sur la filière polyjudiciaire judiciaire en particulier sur les garanties à apporter euh, à l'autorité judiciaire et quelques recommandations également sur les modalités générales de mise en œuvre de la réforme, qui est une réforme complexe euh, et sur lesquelles il faut être sans doute très très très attentif. Sur l'architecture générale, euh, ben, nous considérons qu'il faut bien sûr reconfigurer l'échelon central de la police nationale et que cette reconfiguration doit être un préalable euh, à la mise en place des DDPN. Euh, et ça suppose en effet de préciser le rôle respectif du DGPN et des futures directions nationales. Tout cela n'est pas encore stabilisé. C'est en cours de discussion, comme vous le savez, euh, dans l'élaboration de ce qu'on appelle les doctrines. Mais il y a un équilibre, en effet, je veux dire, un point d'équilibre à trouver euh, qui devrait euh, modifier un peu, je veux dire, l'équilibre actuel et donner un peu plus de, de, de, de, de, de, de compétences et de, et de poids en la matière au DGPN. Il y a en effet l'importance de fixer euh, les compétences des, des, des futurs des ZPN, notamment pour leur donner justement les moyens d'exercer ce rôle de régulation, que ça ne soit pas uniquement un rôle euh, formel. Et, en, et enfin, il faut préciser les relations entre les acteurs euh, préfets des ZPN, des DPN, chefs de filière. C'est un travail qui reste à faire euh, dans le cadre de la, de la réforme et qui est en cours d'ailleurs. Il y a un certain nombre de recommandations que nous faisons euh, pour la filière judiciaire des recommandations générales. Euh, une des recommandations essentielles, euh, c'est de reconduire, comme nous l'avons constaté d'ailleurs euh, dans les DTPN et dans les DDPN expérimentatrices, c'est de reconduire sous une autorité unique la distinction entre les trois niveaux d'enquête actuels. C'est-à-dire euh, se donner le moyen de pouvoir distinguer les dossiers qui, aujourd'hui, peu ou prou, hein, correspondent à la police judiciaire, à la sûreté départementale et, pour le premier niveau, euh, aux sûretés urbaines et aux gages. C'est renforcer le commandement et l'encadrement de cette filière, officiers et gradés. Et c'est envisager finalement une évolution plus profonde qui peut exister. Je vous ai cité les exemples donc, de la Savoie et du Haut-Rhin, mais uniquement lorsque finalement on aura conduit à son terme une réflexion notamment sur la notion de criminalité organisée euh, et sur les moyens finalement, de, de, de, de calculer en quelque sorte les moyens justement qui sont nécessaires à, à cette lutte contre la criminalité organisée qui n'existe pas vraiment aujourd'hui euh, par exemple la dcpj est moins avancée que la, la direction centrale de la sécurité publique euh, dans ce qu'on appelle les clés de répartition des effectifs euh, il est assez difficile d'objectiver toujours euh, la, les moyens nécessaires euh, à la lutte contre la criminalité organisée donc nous proposons en effet un certain nombre de d'outils, de, de, de, de, finalement, pour permettre d'expliciter de, de, euh, ces, ces moyens. Et dans un premier temps, donc, nous proposons, en effet, d'être prudents euh, et de garder, en effet, euh, la structuration en trois, en, en trois niveaux. Euh, nous recommandons également, nous suggérons de réaffirmer très rapidement l'importance de, de, de la lutte contre la criminalité organisée en déterminant le plus tôt possible la part des moyens de l'OPNI qui pourraient lui être dévolus. Euh, et également de bien rappeler, euh, notamment aux DDPN qui seront nommés, que cette réforme euh, et que les effectifs de l'XPJ n'ont pas vocation à contribuer à la résorption des stocks de procédures. C'est un autre sujet, les stocks de procédures. Et d'ailleurs, comme vous le savez, il y a en fait une mission euh, interministérielle, enfin IGJ-IGA, qui se penche actuellement sur cette, euh, cette question... Euh, en ce qui concerne les outils, je ne vais pas peut-être, euh, mais vous pourrez en effet, si, si vous le souhaitez, nous poser des questions, mais euh, c'est des outils budgétaires qui existent déjà. On peut flécher des moyens, on peut mettre des, des, des, les frais de mission des, du haut du spectre, en fait, des, des, des personnes qui traitent le haut du spectre. On peut les positionner dans une unité opérationnelle zonale. On peut mettre, en fait, les, les techniques spécialités spéciales d'enquête et les, les moyens budgétaires nécessaires, on peut les faire gérer par un Bob central. Donc il y a toute une mécanique en fait, budgétaire qui permet quand même globalement de sécuriser euh, les moyens dont on a besoin pour traiter le haut du spectre de la délinquance et donc ce qu'on appelle la criminalité organisée. Je vais donner la parole à Emmanuel Razous qui va vous présenter les garanties que l'on propose pour l'autorité judiciaire. Oui, pour les garanties, pour l'autorité judiciaire, comme il a été rappelé tout à l'heure, nous avons entendu plus de 300 personnes et systématiquement dans nos déplacements, nous avons entendu les magistrats de cours d'appel et tribunaux judiciaires. Et le constat qui a été exprimé par un, un très grand nombre d'entre eux, c'est le, le contexte déjà très dégradé, on l'a rappelé, de la filière investigation au sein de la police nationale. C'est pour ça qu'à ce titre, il y a très peu de réticence de principe sur un besoin de réforme. Une amélioration semble effectivement nécessaire euh, sur cette filière investigation. Mais s'il n'y a pas d'opposition de principe, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur euh, l'impact que pourrait avoir cette euh, réforme sur les missions de police judiciaire. Euh, parfois, ces interrogations sont liées à un manque d'informations. Hein. Au départ de, de l'expérimentation en métropole, il y avait euh, très peu de cadres, très peu d'écrits. Et puis, euh, au-delà des interrogations, des craintes également sur la préservation des prérogatives de l'autorité judiciaire et sur l'efficacité de cette future filière judiciaire. Euh, l'autorité judiciaire doit être à même effectivement d'exercer au mieux ses prérogatives de direction et de contrôle des missions de police judiciaire. Euh, nous avons articulé les garanties que, dont nous faisons état dans notre rapport autour de deux axes majeurs. Euh, le premier, c'est le rappel d'un certain nombre de principes directeurs qui garantissent l'indépendance de la justice, l'indépendance des investigations et le deuxième axe, c'est une recherche d'équilibre entre les missions de police administrative sous l'autorité du préfet et les missions de police judiciaire sous l'autorité du procureur. S'agissant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, le premier principe que nous rappelons et nous en faisons une recommandation, c'est de maintenir le libre choix des services d'enquête par les magistrats procureur et juge d'instruction. L'ensemble des magistrats que nous avons entendus ont souligné cette nécessité de préserver euh, un principe législatif de direction de l'activité de la police judiciaire par le procureur. Ce n'est pas remis en cause, article 12 du Code de procédure pénale, mais aussi son corollaire, la liberté de choix des services. C'est en choisissant librement... Leur service d'enquête, que les procureurs et les juges d'instruction s'assurent du service adapté euh, qu'ils souhaitent euh, voir euh, mener les investigations qu'ils euh, qu dirigent. Et c'est également pour le procureur de la République, en choisissant son service, euh, l'assurance de décliner au mieux ses directives de politique pénale. Les principes de la réforme ne remettent pas fondamentalement en cause ce libre choix, mais euh, les craintes euh, sont nées de la création de cette filière unique, sous l'autorité d'un directeur départemental qui ne doit pas agir comme un écran entre magistrat et service de police judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle nous recommandons de euh, préserver aujourd'hui à l'identique ce libre choix en euh, euh, actualisant les dispositions du code de procédure pénale, le décret de catégorie de service qui doit intégrer les trois niveaux d'enquête dont M. Gagnon euh, euh, a rappelé tout à l'heure ce qu'il euh, contenait. Ces trois niveaux d'enquête devront être possiblement saisis par les euh, autorités judiciaires euh, sans difficulté. Un autre principe fondateur euh, relatif à l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est bien évidemment l'indépendance des investigations et le secret de l'enquête. Ce principe se décline en, en deux, euh, en, autour de deux axes. D'abord, l'anonymiction euh, dans la conduite des enquêtes pénales et ensuite le secret de l'enquête et de l'instruction. S'agissant de l'anonymisation dans la conduite des enquêtes pénales dirigées par le procureur ou le juge d'instruction, aucune autre autorité ne peut formuler d'instruction ou de demandes particulières sur ces dossiers, nous le rappelons dans notre rapport. S'agissant du secret de l'enquête et de l'instruction, la réforme, qui prévoit de modifier une chaîne de commandement, il y aura une chaîne de commandement unique, qui dit chaîne de commandement unique, dit remontée d'informations unique. Ce, ce, ce risque euh, d'interférence dans les enquêtes par le préfet, euh, en partie, par, par exemple, euh, est un, un, un risque qui a été euh, parfois soulevé par les magistrats lors de nos entretiens. Nous rappelons donc, euh, en vertu de l'article 11 du code de procédure pénale, qui a été récemment modifié par une loi de 2021, que le procureur est le seul à pouvoir communiquer sur les dossiers. Euh, nous souhaitons que euh, dans, la, dans la doctrine de la police judiciaire soit rappelé. Euh, les dispositions de l'article 11, les dispositions relatives au secret professionnel, hein, l'article 226-13. Nous souhaitons également que dans cette doctrine soit rappelé, euh, au niveau réglementaire, il existe le, le Code de déontologie de la Police nationale qui rappelle également ces euh, principes fondateurs. Ces risques d'immixion que je viens d'évoquer, ils ont été soulevés en particulier s'agissant des affaires de probité. Puisque euh, la, la, le risque d'immixion dans les enquêtes ont été euh, pointés par les magistrats, surtout euh, dans les affaires qui mettra en cause des personnalités locales, qui sont habituellement, par leur fonction ou par leur mission, en relation avec le préfet. Ce risque a été pris en compte par le projet de réforme, qui a souhaité rattacher à la zone une équipe d'enquête dédiée sur ces affaires liées à la probité. Dans notre rapport, nous et à l'écoute non seulement des magistrats, mais également de, de nombreux euh, membres de la police, nous avons euh, fait le, le constat que le rattachement à la zone n'était pas forcément une solution idéale. D'une part parce qu'il y a une difficulté d'éloignement géographique. Euh, Toulouse dépend de la zone euh, sud. La zone sud est basée à Marseille. C'est un éloignement majeur. Et puis... Cette euh, restreindre à la zone avec une équipe dédiée pour la probité, la lutte contre les atteintes à la probité, euh, exigerait une vraie technicité, alors que toutes les affaires de probité n'exigent pas une technicité particulière. D'autres solutions existent euh, actuellement, qui seraient de saisir un service euh, régional de police judiciaire euh, qui aurait l'avantage d'être plus proche, mais euh, un service euh, qui, quand il est sur le siège, euh, du département du procureur, euh, revient au, à la même difficulté. Le procureur ne pourrait saisir que euh, sa PJ locale, qui elle-même est sous l'autorité du euh, directeur départemental. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité euh, proposer euh, une, une alternative, qui serait que le procureur pourrait saisir, par exemple, la sûreté départementale du département d'à côté, département limitrophe. La proximité euh, serait donc euh, là, et euh, le service de la sécurité départementale du département d'à côté ne dépendrait pas du, département, du directeur départemental euh, ou le procureur à son siège. C'est une proposition que, que nous avons euh, faite pour euh, éviter ce risque particulier d'immixion dans ce type d'affaires sensibles. J'évoquais tout à l'heure l'équilibre qu'il est à maintenir entre les missions de police administrative sous l'autorité du préfet et les missions de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République, de nombreux magistrats ont exprimé, exprimé des craintes que les missions d'ordre public fixées par le préfet prennent le pas sur la mise en œuvre des politiques pénales fixées par le procureur. Le projet de réforme qui sera arrêté devra donc garantir l'effectivité de la mise en œuvre des directives de politique pénale par les procureurs de la République, mais aussi, mais aussi l'effectivité de la direction d'enquête par le procureur et le juge d'instruction en termes de moyens et d'effectifs pour que ces enquêtes puissent aboutir. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'une évaluation conjointe par le procureur et le préfet soit euh, euh, instituée, euh, qui pourra porter sur des critères à définir par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur conjointement. Et Cette euh, évaluation nouvelle, conjointe et de même niveau entre ces deux acteurs majeurs du département euh, permettra de garantir que le directeur départemental, ne privilégie pas les missions d'ordre public par rapport aux missions de police judiciaire dans son département. Enfin, nous souhaitons toujours dans cette recherche d'équilibre, euh, mieux euh, nous souhaitons que soit assurée une meilleure coordination de l'action des préfets et des procureurs de la République. L'importance de cette coordination n'est effectivement plus à démontrer. Euh, elle s'impose pour articuler les plans locaux de sécurité qui sont coordonnés par les préfets et les directives de politique pénale. Certains procureurs nous ont rappelé qu'ils avaient des relations régulières avec les préfets. Ces relations régulières leur permettent de faire connaître précisément le contenu de leur directive de politique pénale. Nous avons émis cette... Ce n'est pas une recommandation, mais une préconisation, que la détermination des moyens nécessaires à la mise en œuvre des plans locaux de sécurité, mais aussi des politiques pénales, se fasse dans euh, le cadre d'une coordination approfondie entre le préfet et le procureur. Et il nous a semblé que les états-majors de sécurité, ou en tout cas la préparation commune conjointe des états-majors de sécurité qui sont présidés par le préfet et le procureur, pourraient être euh, ce lieu de coordination de ces euh, politiques. Voilà pour les garanties que nous avons souhaité apporter pour l'autorité judiciaire. Peut-être quelques mots pour, pour, pour finir sur... Pardon voilà. Quelques mots pour finir sur, euh, sur, sur la, cette question, enfin sur notre rapport, sur nos recommandations. Comme je vous le disais, il y a un certain nombre de recommandations générales que nous avons été amenés à faire. Euh, C'est en effet une, une réforme extrêmement complexe et qui prend en plus place dans un, dans un contexte justement complexe. Il y a d'autres réformes en cours, euh, création de l'académie de police. Il y a toute une réflexion qui est en cours au ministère de l'Intérieur sur euh, les, la question ressources humaines, euh, finances, euh, supports, soutien, soutien pour changer les équilibres entre l'actuelle euh, direction qui est en charge et les directions en fait, actives de la police nationale. Euh, et finalement, tout ça euh, crée une espèce de, de complexe, un peu de, de, de, de, de risque. Ça peut faire naître des risques, en fait, de bonne coordination de ces, ces réformes. Et un élément euh, ou une réforme qui ne fonctionnerait pas, qui ne marcherait pas à son rythme, je veux dire, pourrait devenir bloquante pour les autres. Donc, il y a quand même pour nous, à notre sens, la nécessité d'établir un calendrier consolidé des différentes réformes avec un document de maîtrise des risques de l'ensemble en fait, des réformes qui sont en cours sur le champ de la police nationale. Il euh, y a la question, en effet, de l'adaptation numérique. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose qui qui crée finalement les, les, les, les, les, les qui peut créer un rejet finalement de cette réforme localement, parce que euh, on on ne peut pas travailler en fait euh, euh, comme euh, on l'attendait en fait dans le cadre d'une départementalisation de, de la police et donc d'une unicité de, de, de commandement. Et c'est un élément important avec en plus des risques qui peuvent être liés au passage, c'est à dire que euh, réaffecter et reconstruire les organigrammes, changer les intitulés de l'ensemble de la police nationale revient à réaffecter tout le monde. Et en fait sur leur affectation est liée aussi la question de leurs habilitations aux accès en fait métier, aux accès aux applicatifs métiers. Donc il faudra être attentif à ça pour ne pas avoir un, un accident, je veux dire, au moment euh, du passage euh, à la réforme, qui se fera forcément intenter uh, euh, et qui forcément euh, posera quelques problèmes. Ça n'existe pas une réforme qui ne pose pas quelques problèmes en la matière, mais il faut se donner les moyens de les minimiser pour que, justement, ça ne provoque pas un rejet de cette réforme. Euh, il y a aussi la question de la préfiguration. On pourrait penser, finalement, il y a 40 départements qui sont... À concernés par la réforme puisqu'ils n'ont aujourd'hui ni service de police judiciaire de, de niveau 3 euh, ni euh, service de police euh, aux frontières et donc c'est une réforme qui par ailleurs ne touche pas beaucoup le champ du renseignement territorial et de la sécurité euh, et, et paix publique mais en réalité je veux dire c'est quand même une réforme, réforme d'ensemble de, de l'ensemble de la police qui, qui en modifie je veux dire le, le, le, le fonctionnement général et donc nous estimons qu'il faut préfigurer et concerter avec les syndicats mais également avec euh, les magistrats euh, informés dans l'ensemble des départements et qui seront euh, dorénavant sous le, euh, organisés en forme de, de, de DDPN. Et enfin, il y a une question d'accompagnement de la de la, de la réforme, donc euh, en écho à ce que je disais, il faut bien coordonner en fait l'équipe chantier en charge des, de la réorganisation territoriale, donc de cette création des DDPN avec celle qui est en charge, qui est une autre équipe qui est en charge aujourd'hui de l'évolution des fonctions supports. Parce que les deux sont liés, et on ne peut pas mener une réforme qui d'ailleurs va solliciter les fonctions supports alors même que ces fonctions supports sont en train de se réformer. Donc c'est une. une je, on réinsiste un peu dans ce, ce rapport, en effet, sur la complexité de toute cette opération et sur la nécessité simplement d'être conscient qu'il y a des risques et de se donner les moyens en effet de les anticiper. Et en conclusion un peu générale, euh, bah, nous tirons dans notre rapport un bilan euh, finalement positif de ce qui s'est passé dans les DTPN, moins riche en effet d'enseignement pour les DTPN pour les raisons que je vous ai indiquées. Euh, nous constatons qu'il y a un certain nombre de paramètres importants de la réforme qui reste à déterminer, ce que je vous disais tout à l'heure sur les doctrines, euh, sur l'organisation, au fait, et le partage des rôles entre la DGPN et les futures directions nationales de police. Euh, des risques donc, qui sont dus en effet à cette concomitance de réformes structurelles de la police nationale euh, et des craintes donc, initiales qui, à ce jour, de ce que nous avons ressenti euh, lors de nos entretiens persistent, mais auxquelles nous estimons finalement que... Que, que des réponses peuvent être apportées, soit elles l'ont déjà été, elles le sont dans la structure même, dans l'architecture même de la réforme, soit en effet elles font l'objet, elles peuvent faire l'objet de, de mesures complémentaires qui sont celles que nous, que nous vous avons présentées. Et globalement, donc compte tenu de, de, de, de, de tous ces éléments, du fait, comme je le disais au début, que nous n'avons pas forcément toujours aujourd'hui le recul nécessaire par rapport aux expérimentations pour en tirer tout le, le bénéfice que l'on pourrait en tirer. Euh, la mission recommande finalement une évaluation à deux ou trois ans après le déploiement de cette réforme euh, sous une forme, bien sûr, à, à, à déterminer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Euh, alors moi j'avais quelques questions euh, à, vous, à vous poser dans le cadre de votre rapport. Vous donc euh, vous signalez euh, trois risques. Euh, le premier euh, celui d'avoir des enquêteurs qui sont accaparés donc de PJ pardon qui sont accaparés par la criminalité du quotidien. Donc, euh, voilà. le second euh, sur le fait que le département euh, euh, où il n'y a pas de service de. de, de, de, de, de le service de PJ n'est pas, euh, pas dans le département euh, d'à côté, soit, soit négligé. Et puis, euh, vous évoquez un troisième risque sur le fait que le fonctionnement en réseau des services actuels de la DCPI soit altéré, euh, rendant plus difficile les appuis, les collaborations nécessaires pour certaines enquêtes liées à la criminalité organisée. Euh, J'aimerais bien que vous précisiez ce point, parce que autant sur les deux précédents. C'est très clair, euh, ça nous a été dit nous aussi dans le cadre des auditions qu'on a, qu a, um, qu a entendues. Mais sur le premier point, je ne suis pas complètement sûr d'avoir compris ce dont il s'agissait, donc euh, je voulais juste m'assurer que c'était. Euh, j'avais bien compris. La question du réseau altéré de la... Exactement. Voilà. Ouais. Euh, voilà euh, ensuite, je, que je pose deux, trois questions et puis euh, voilà. Euh, Ensuite, je, je comprends également dans, dans votre propos que euh, le rattachement euh, d'unités euh, opérationnelles à, à la zone ne euh, semble pas retenir euh, votre, euh, votre attention. Je voulais juste que vous me confirmiez ce, ce point-là. Euh, et ce que j'ai compris également, c'est qu'au fond, vous misiez plutôt sur les services interdépartementaux. Euh, et donc voilà, donc, je voulais juste que vous me confirmiez. Et en prolongement de cette question, euh, sur les enquêtes de probité... Euh, euh, J'ai compris la, la, la proposition alternative qui consiste à faire traiter ces enquêtes de probité quand elles ne sont pas trop complexes euh, à un niveau donc, euh, départemental, mais qui n'est pas le département dans lequel la personnalité serait concernée. Euh, Est-ce que pour autant, on reste avec une possibilité de, de, de solliciter le niveau zonal pour des niveaux d'enquête plus complexes Juste. Voilà. Euh, bah écoutez, je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci. Oui, sur, sur, sur votre première question, euh, Madame le rapporteur, donc euh, la question, en effet, du, de l'altération, finalement, du réseau euh, de la DCPJ, tel qu'il fonctionne actuellement. Euh, en effet, euh, donc, il euh, y a une autorité hiérarchique, il y a une chaîne hiérarchique, finalement, euh, et il y a surtout une grande souplesse, en fait, au-delà de hiérarchie. je veux dire, de fonctionnement, aujourd'hui, dans le, dans le réseau DCPJ, qui fait, je vais prendre un exemple concret, qui fait, par exemple, que si Montpellier, je veux dire, qui travaille sur une opération qui, qui un, un, un dossier finalement qui dépasse le cadre de, de, du département de, de, de l'Hérault a besoin euh, d'un appui, d'un renseignement, d'une vérification d'informations, euh, euh, éventuellement d'ailleurs d'une interpellation, je veux dire, euh, de la part de l'unité euh, du service de police judiciaire de Perpignan Aujourd'hui, ça se fait de manière très souple. Je veux dire, on est dans le même champ, on est dans le même réseau. Euh, C'est très agile. Il n'y a pas besoin de demander des autorisations de remonter, de redescendre dans une chaîne hiérarchique, etc. Et ce qui est craint, en effet, par les personnels de la, de la, de la DCPJ c'est qu'en rattachant, en fait, le service de la police judiciaire de Montpellier au DDPN, en rattachant celui de Perpignan au DDPN, il y ait finalement un peu des viscosités, des lourdeurs, des nécessités de remonter par le DDPN pour redescendre par le DDPN suivant, alors que tout ça doit se faire rapidement et en général aussi, même dans une certaine, une certaine urgence. Du coup, ça nous a posé la question, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut garder une forme d'autorité euh, sur un ancien, euh, sur un service finalement euh, interdépartemental, je reprends l'exemple de Montpellier parce qu'il est intéressant et qu'on est d'ailleurs allé là-bas sur site. Par exemple, le pronom Montpellier, est-ce qu'il faut imaginer que l'on garde une forme d'autorité euh, du, du, du, du service euh, départemental, interdépartemental d'ailleurs, de police judiciaire de Montpellier, sur le service départemental ou interdépartemental de, de Perpignan qui était avant finalement un peu son, son, son, son, son prolongement alors on pourrait dire, euh, appliquer strictement la réforme, euh, première solution, c'est de dire, bah, dorénavant, ils relèvent chacun euh, de leur DDPN et donc euh, tous les liens, finalement, anciens sont, sont coupés, que ce soit les liens hiérarchiques ou les liens un peu missionnels, fonctionnels. Et puis, il y a une deuxième solution euh, qui serait de dire, euh, bah, oui, en effet, ils sont placés euh, auprès, ils sont rattachés, en fait, à une DDPN, mais on garde, en fait, euh, un lien fonctionnel. Entre l'ancienne ancien, DTPJ de Montpellier, qui est devenue SIDPJ, excusez ces termes, mais bien sûr, dès qu'on fait une réforme, il y a beaucoup de, de sigles qui apparaissent dans le paysage. Donc, entre cette ancienne DTPJ de Montpellier, donc devenue SIDPJ, et entre, en effet, euh, le service de Perpignan, euh, qui est devenu de départemental. On, on considère, on le dit d'ailleurs dans le rapport, euh, que ce serait bien, en effet, de garder ce lien fonctionnel. C'est-à-dire de garder un lien missionnel qui serait de nature, en effet, à permettre de conserver cette fluidité de, fon de, de, de, de fonctionnement et cette fluidité de circulation de l'information également entre les, les, les, les services, finalement, qui sont chargés de traiter le haut du spectre. Alors vouloir dire ben voilà, mais vous distinguez le hiérarchique, le fonctionnel, tout ça est complexe. Mais globalement, la réforme euh, repose un peu sur cette distinction. Ce pas des notions, d'ailleurs, qui sont inconnues hein, dans, le, dans le champ de la police. Je crois que les antennes, notamment un certain nombre d'antennes, je parle sous le contrôle de Gilbert Mabek, fonctionnent déjà comme ça. Euh, elles sont rattachées, en fait... Euh, c est, c est, c est... Juste compléter, je crois que c'est les. l'OFAST. Les... C'est l'OFAST, voilà. Fonctionne déjà comme ça. Donc, euh, cette logique, en fait, de, de garder une autorité fonctionnelle pour conserver finalement mm -hmm. le fonctionnement du réseau, je veux dire, euh, paraît euh, préférable, peut-être. On ne s'est pas vraiment prononcé dessus, mais on a quand même considéré que c'était une meilleure solution qu'une coupure totale, en effet, dans ce, dans, dans, dans, dans, dans, dans ce champ. Sur la deuxième question, en fait, les rattachements, le rattachement d'unités opérationnelles à la zone. Alors, il y a, il y a des unités qui ne sont pas à proprement opérationnelles, mais qui sont à la zone. Les Cirasco, par exemple, sont à la zone. Donc, il y a déjà... C'est tout le rôle de la zone, en fait d'analyse, de synthèse, de, de, de prospective, euh, de savoir ce qui se passe finalement, et de, de consolider euh, tout ce qui remonte du terrain pour avoir et pour déterminer d'ailleurs une, une politique. Donc il y a un certain nombre d'unités qui sont à la zone déjà euh, en la matière, mais globalement, euh, globalement, on considère que ça ne serait pas une bonne chose de mettre les unités opérationnelles proprement à la zone, euh, parce que, justement, euh, il, y aurait, il y a impossibilité dans ce cas-là, ou en tout cas, il y a une très grande difficulté euh, à, à bénéficier de ce qu'on attend, en fait, de la départementalisation, c'est-à-dire euh, que les gens, dans les différents niveaux, aux différents niveaux d'investigation, se parlent. Euh, sachent qu'ils interviennent parfois sur les mêmes champs, voire sur les mêmes affaires euh, et ne l'apprennent pas parce que c'est un magistrat qui leur dit mais et qui aurait éventuellement fait le recoupement. Et là aussi, c'est assez hasardeux éventuellement qu'un recoupement ne l'apprenne pas en fait euh, après coup. Donc, euh, et puis, en effet, cette question de filiarisation, ça consiste en effet à donner... Un chef de filière, Alors, le chef de filière national, bien sûr, sera le directeur national, mais ensuite, au niveau zonal, il y a un chef de filière donc, euh, du judiciaire. On ne voit pas comment il peut jouer un rôle euh, s'il a une partie de ses services qui sont au niveau zonal et l'autre, une autre partie, finalement, qui est chargé d'animer et de structurer, qui est au niveau départemental. Donc, il serait les sûretés départementales, les sûretés urbaines euh, et voire infradépartementales, d'ailleurs, puisqu'elles sont essentiellement aussi dans les circonscriptions de police nationale. Et on peut craindre que dans, ce, dans cette configuration, il s'intéresse plus finalement au niveau 3 du haut du spectre euh, qu'à structurer, à animer, à piloter finalement les autres niveaux de la, de la, de la filière judiciaire. Je vous laisse peut-être répondre pour, euh pour la probité euh, effectivement, le rattachement à la zone euh, alors n'a pas notre faveur. Nous avons entendu de nombreux magistrats et de nombreux policiers euh, euh, qui nous disent que cette euh, possibilité euh, présente de nombreux inconvénients. que J'ai rappelé hein, sur la proximité et puis le caractère pas forcément compliqué de ces affaires-là. Euh, vous évoquiez tout à l'heure est-ce qu'on pourrait toujours solliciter la zone Bien sûr Enfin, je pense qu'il faut rattacher cette question à la question du libre choix du service. En fait, nous faisons une offre complémentaire, si j'ose dire, pour que le libre choix soit toujours assuré. Il faut que le procureur ou le juge d'instruction qui a une enquête relative à une affaire d'atteinte à la probité dans son département puisse se dire c'est une affaire qui ne nécessite pas de, de dépaysement, entre guillemets, je peux la traiter sur place, je n'ai pas trop de risques. Je saisis un service qui est sous l'autorité de mon, mon directeur départemental de la police nationale, mais ça ne présente pas de difficultés. Mais il peut arriver que ça puisse présenter des difficultés. Et le procureur qui a sur son ressort un service interdépartemental, s'il le saisit, il reste toujours dans cette chaîne de commandement unique. C'est la raison pour laquelle on propose dans ce cas-là un complément de, de, de, de, de choix, si vous voulez, qui serait d'aller dans le département d'un côté, Saisir une sûreté départementale qui ne dépend pas du directeur euh, local et qui permettrait de euh, conduire les investigations de façon euh, sans doute sans, sans, avec moins de risque d'immiction. Voilà. C'est dans le cadre de ce libre choix que nous faisons cette proposition, mais le procureur et le juge d'instruction continueront à, vouloir, à pouvoir saisir s'ils le souhaitent, euh, les services qu'il le souhaitent. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre, votre propos liminaire, même si je, je dois, vous dois vous dire que j'aurais préféré, nous aurions préféré sans doute avoir le rapport un peu plus tôt que, que juste hier pour préparer cette audition. Mais ceci étant dit, c'est un travail de, de très grande qualité que, que vous nous proposez là et qui va bien au-delà du périmètre que ce que nous avons investigué, puisque vous avez regardé l'ensemble de la, la réorganisation, Alors nous aussi par la force des choses hein, mécaniquement, mais on a, on a porté une attention particulière sur la la, la la police judiciaire, ce qui, qui occupe évidemment l'essentiel de, de nos questions. Euh, moi, je dois vous dire que je suis resté un peu sur ma fin sur les questions de, de zone euh, et j'ai l'impression que vous-même, vous, vous n'arrivez pas à trancher entre différentes options euh, parce que saisir le service du département euh, d'à côté, c'est déjà possible aujourd'hui. Ce ne serait pas du tout une nouveauté. Ce serait quelque chose qu'on pourrait maintenir et garder. Et on pourrait aussi imaginer qu'il y ait eu davantage de dépaysement en matière judiciaire, ce qui est déjà aussi possible par ailleurs. Donc la question, et vous l'évoquez vous-même, c'est, si je reprends sur la question de la zone, c'est finalement quel est le poids quel est le rôle donné concret opérationnel à l'adjoint de filière PJ au niveau zonal est-ce que c'est lui qui va trancher euh, le fait euh, d'aller saisir le département d'à côté Et si le département d'à côté n'a pas assez de moyens, est-ce que ça lui remonte Est-ce qu'il a une quelconque autorité euh, que ce soit Vous parlez de, de, de la distinction entre autorité hiérarchique et fonctionnelle comme étant déjà existant dans la police. Alors oui, par nature pour la police judiciaire, entre... Euh, L'autorité judiciaire, justement, et l'autorité au sein du ministère de l'Intérieur, qui est une dichotomie déjà existante. Et il y en a une qui se rajoute à l'intérieur même du ministère de l'Intérieur, ce qui, pour moi, à mon avis, est une source de, de, de complexité. D'ailleurs, sur l'autorité fonctionnelle pour les antennes de l'OFAST, nous avons auditionné, j'imagine, comme vous, les, les offices centraux. Et euh, la, la chef de, de, de, de l'OFAST nous indiquait qu'elle plaidait pour une autorité euh, fonctionnelle renforcée. On m'a demandé de préciser, mais... On... En gros, ça veut dire avoir les moyens opérationnels concrètement et pas juste de, de la coordination, de la remontée ou de la synthèse. Euh, donc, euh, je comprends bien que ça vient percuter immédiatement le cœur même, euh, le présupposé de la réforme qui est la départementalisation. Et je sais que votre lettre de mission indiquait euh, que ce point-là n'était pas en débat, euh, mais moi je le mets et nous le mettons euh, sur la table. Est-ce que le département, sur la question de la police judiciaire, est vraiment le... le le point de départ d'une réflexion. Et j'imagine même que ce n'est pas complètement le cas. En tout cas, nous, on a abouti à une conclusion. Moi, j'ai abouti à une conclusion qui est celle que le département n'est pas le point, la maille la plus évidente et la plus logique, puisque vous finissez vous-même par conclure que le caractère interdépartemental d'un certain nombre de services doit être garanti et maintenu pour des raisons évidentes et opérationnelles et pragmatiques, parce que sinon, ça va être pire. Voilà. Euh, donc, euh, je, je, je veux faire réagir un peu là-dessus sur ces questions euh, zonales, parce que ça me semble être le... Le, le cœur de l'affaire qui est arrivé en cours de réflexion dans nos missions, dans votre mission, et qui n'était pas une réflexion si aboutie que ça euh, dans, la, dans, dans la réforme en tant que telle. Euh, et, et ça me semble essentiel qu'on puisse euh, l'investir et que ce ne soit pas des directions zonales, ne euh, pas dire de paille, mais vous comprenez l'idée, euh, puisqu'on a déjà un petit retour d'expérience sur les directions zonales de la police nationale, où un certain nombre de directeurs zonaux... Euh, ne savent pas exactement toujours quelles sont bien leurs prérogatives et leurs missions euh, concrètes euh, et leur autorité sur les DDSP euh, actuels. Je vais répondre sur la probité, parce qu'effectivement, je, je, je, je, on fait une analyse un petit peu différente de la vôtre, monsieur le rapporteur, sur le fait qu'on puisse aujourd'hui déjà saisir le département d'à côté. Euh, le procureur ou le juge d'instruction peuvent saisir un service interdépartemental qui n'est pas dans son département, pas de difficulté, puisque ce service interdépartemental aura compétence sur le ressort du procureur d'à côté. S'agissant d'une sûreté départementale, je vais prendre un exemple. Je suis, je suis dans le Puy de Dôme et j'ai le département de l'Allier qui est limitrophe. Il n'y a pas de service interdépartemental dans l'Allier, il y en a un dans le Puy de Dôme. Pour des raisons qui appartiennent aux difficultés de l'enquête, je souhaite ne pas saisir mon service de, de PJ local interdépartemental. Je vais saisir, la, je souhaite saisir la SD de l'allié. L'ASD de l'Allier a une compétence sur l'allié, elle n'a pas une compétence sur le puits de dôme. Donc, Et le, le, les OPJ, s'ils viennent, le lieu de l'infraction, c'est le puits de dôme. Donc la SD de l'Allier ne pourra pas venir. Elle pourrait. Et alors, il peut y avoir une extension de compétence. Oui, mais l'extension de compétence, vous devez avoir une, une compétence à l'origine sur votre, dans votre enquête. L'extension de compétence ne, ne peut agir que si vous avez déjà une compétence. C'est une extension de compétence. Vous ne créez pas une compétence euh, euh, dans l'Allier pour venir travailler dans, dans le Puy-de-Dôme. Il faut que l'infraction ait été commise dans l'Allier, puis faire une perquisition, une audition dans le dans le Puy-de-Dôme. Pas de difficulté. Vous étendez la compétence. Voilà, c'est ça. Donc on a, j'ai peut-être une analyse un peu différente, mais voilà, on peut. oui mais après, alors, oui tout à fait mais après ça vient se heurter à la, à la compétence du service la compétence territoriale du service la compétence territoriale elle est, elle est définie par les par le règlement la compétence territoriale d'une sûreté départementale c'est son département voilà. Je, Mais bon. Sur la question, en effet, de d'autorité fonctionnelle, autorité hiérarchique, et finalement, quelles quel, quel, quel unités au niveau zonal euh, Je complète un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a des unités opérationnelles, les BRI sont, sont, sont rattachés au niveau zonal, euh, il y a le SIAT, etc. Euh, autorité fonctionnelle, il y a déjà un service, d'ailleurs, dont on ne parle pas beaucoup, parce que finalement, il est relativement peu impacté par la, par la réforme, qui fonctionne un peu euh, au niveau départemental, selon cette distinction, le cet renseignement territorial le renseignement territorial, comme vous le savez, a été mis en fait, euh, je veux dire, euh, fait partie euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui de, de, de la DCSP. DC, il y a un niveau zonal, etc. Et il y a bien là, je veux dire, une claire distinction. Et ça fonctionne, je veux dire, entre autorité fonctionnelle et autorité euh, hiérarchique à son égard. Et c'est acté dans une doctrine. La doctrine donc, a été arrêtée en 2013-2014, de, de, ce qu'on appelle la doctrine du renseignement euh, territorial. Et du coup, ça me permet un peu de, de, de, de, de répondre sur, sur, sur une... Euh, de manière plus générale sur ce sujet de, de, de l'autorité fonctionnelle ou, ou hiérarchique. Ça suppose bien sûr d'être précisé, on le dit dans le rapport, hein, il faut vraiment qu'il y ait un travail très précis de définition de ces, de ces concepts, dont il est vrai qu'ils ne sont pas toujours, je veux dire, perçus très clairement euh, sur, sur, sur, sur le terrain. Et ce travail doit être celui des doctrines, justement, qui sont en train d'être élaborées, euh, conjointement, donc, euh, je veux dire, par les directions nationales et la direction générale de la, de la police nationale. Quant au, au rôle du niveau euh, zonal, euh, on crée en effet, alors actuellement, ce sont les directions zonales qui sont en effet par filière, la direction zonale sécurité publique, euh, renseignement territorial, etc. On consolide tout ça autour d'un directeur zonal police nationale. C'est en effet une de nos recommandations et un des points d'alerte finalement qu'on a, c'est qu'il faut en effet donner à ce directeur zonal de police nationale, euh, un vrai pouvoir de régulation, c'est-à-dire un vrai pouvoir d'observation de ce qu'il se passe dans les DDPN. Ça suppose sans doute des capacités d'audit, de, de voir finalement comment ça fonctionne, quels sont les équilibres qui se, qui se mettent en place. Et un vrai pouvoir, en effet, de pratiquement d'injonction, lorsqu'en effet, il y a des écarts par rapport à ce qu'on pourrait estimer ou ce qu'on devra estimer euh, nécessaire en termes d'utilisation des moyens et notamment pour ces questions, en effet, qui seraient, par exemple, d'utiliser... Euh, les moyens de, de, du haut du spectre et de les détourner, entre guillemets, je mets des guillemets à ce mot, mais de les absorber finalement dans le traitement de la délinquance de masse. Donc il y a en effet un, un rôle important dans la réforme euh, et qu'il faut vraiment consolider, expliciter, préciser euh, du DZPN et des moyens dont il doit disposer pour euh, imposer finalement euh, euh, ses, ses, ses, ses, ses, ses analyses, sa manière de voir, son rôle de, son rôle de régulation. Le DZPN est en lui une autorité hiérarchique. Alors que ses adjoints, ses adjoints donc il y aura un adjoint euh, euh, judiciaire pour le judiciaire, un adjoint pour le RT, un adjoint pour la sécurité, publique, sécurité et paix publique, un adjoint pour la, la, la, la police aux, aux frontières, eux auront l'autorité euh, fonctionnelle. Mais si leur autorité fonctionnelle n'est pas suffisante. Ils, je veux dire, ils en réfèrent, ils en parlent, enfin, je veux dire, ils sont dans la même organisation au directeur zonal, lui, de la police nationale, qui, lui, a une autorité hiérarchique, une vraie autorité, je veux dire, enfin, une autorité pleine et entière. Mais pas le terme vraie autorité parce qu'on a l'impression que l'autre est dégradé. Mais en fait, il n'y a qu'une autorité euh, dont, dont, dont, dont, dont le DZPN euh, dispose de manière pleine et entière. Et il relaie, en fait, euh, dans ce cas-là, ses directeurs, ses adjoints, en fait, euh, chargés de filière. J'imagine je, je, que, comme nous, vous avez aussi en partie tâtonné en fonction des, des hypothèses de travail euh, actuelles. Moi, il y a un, un élément qui, m, qui me questionne, et vous y êtes attardé assez longuement dans le, dans le rapport et là aussi dans votre propos liminaire. Euh, C'est sur la, la, la conduite de la réforme en tant que telle et les risques qu'il y a, notamment, notamment RH, euh, logiciels, euh, bâtimentaires aussi, enfin, voilà, divers et variés, pour que, faire en sorte... Euh, à tout le moins qu'il n'y ait pas des, des, des réticences supplémentaires ou des réticences tout court à des choses qui pourraient pourtant euh, bien fonctionner sur le, euh, sur le papier euh, on est en train de, de discuter de doctrines qui devront être élaborées qui, devraient être, qui sont en train d'être élaborées on est le 2 février, le calendrier initial était une application de la réforme au 1er janvier 2023 euh, plus on regarde ça de près et plus on se dit qu'il est urgent d'attendre, d'être prêt à conduire euh, cette réforme, notamment sur les aspects RH, logiciels, etc., euh, parce que euh, on peut pas être comme dans la situation des, des, des TPN euh, où euh, tous les arrêtés ne sont pas encore pris, où les logiciels ne sont pas encore harmonisés, etc. Alors que c'est pas une, c'est pas une expérimentation, c'est en vigueur. Euh, donc, euh, euh, que, quelle préconisation vous faites en la matière en termes de, de calendrier, sachant que vous avez relevé le même point que nous, euh, qu'il y avait des Jeux olympiques qui allaient avoir lieu euh, en 2024 et que ça allait accaparer beaucoup de, de temps de travail, de temps de, de cerveau disponible dans la, dans la, police, dans la police nationale. Euh, Est-ce que pour vous, euh, il faut euh, mettre en place euh, peut-être des débuts de, de, de modifications dans le séquençage, d'abord sur la centrale, d'abord sur les, des logiciels et des projections RH, avant d'attendre poste de Jeux, Jeux olympiques de l'application concrète de, de l'entièreté de la réforme. Et pardon, euh, avant d'en de, avant venir au, au, à la bonne articulation des réformes euh, et au, au calendrier, euh, juste pour finir euh, à toute fin la discussion sur, euh, sur la zone euh, et sur le DZPN, euh, moi je partage euh, votre sentiment sur le fait qu'au fond le, le DZPN c'est celui qui sera euh, assuré euh, d'un pilotage très fin des différentes filières et qui sera un peu le qui sera pour moi le garant d'un certain nombre de, de ben justement de garant de, que les risques, notamment d'affaiblissement de, des de, de de, de, de, de, de, de, de moyens sur la communauté d'organiser, qui sera là aussi pour, pour, pour surveiller ça. Et vous avez évoqué la double évaluation du DDPN. Mais vous n'avez pas évoqué de double évaluation du DZPN. Et je veux savoir si pour vous, ça allait aussi jusque-là, ce principe de double évaluation. Merci. Double évaluation du DZPN c'est vrai que nous n'avons pas, en fait, poussé l'investigation jusque-là. Ça tient un peu aussi au cadre général, je veux dire, de notre action. On travaillait sur les DDPN. Vous savez, c'est parce que la réforme est un tout cohérent qu'on est remonté, en effet, si on peut dire, dans la chaîne et jusqu'au niveau national. Mais comme vous le voyez, notre lettre de commande euh, n'allait pas exactement dans ce sens-là. Et donc, nous avons, pas vraiment, euh, nous avons déjà investi ce sujet des EPN en nous posons la question, en effet, de ce qu'il doit être euh, et de ce qu'il doit faire. Euh, quant à la question de l'évaluation, euh, elle est envisageable, mais franchement, il faudrait faire une réflexion complémentaire pour répondre sur ce sujet-là. Euh, je préfère, je veux dire, pas nous avancer comme ça, je veux dire, de vivre sur la question, peut-être... Euh Peut-être un, un petit complément sur la question du, de l'évaluation du DZPN, on a des cartes judiciaires et policières qui ne sont pas les mêmes. Et ça pose, ça peut poser une difficulté. Qui évaluerait le DZPN Le PG de zone euh, Voilà, c'est le PR de, de, qui est euh, siège de zone, il n'y a pas de procureur de zone. Euh, g, g, voilà. Donc on n'a pas été aussi loin, mais effectivement, euh, ça, la question peut se poser. Sur la question du, du, du calendrier, alors en effet, le calendrier est très serré maintenant. Euh, les doctrines euh, et finalement la, la consolidation de la nouvelle articulation au niveau national doit bien sûr être un préalable et bien sûr les, les, les responsables de la réforme euh, en sont parfaitement conscients. Je veux dire, ils travaillent actuellement sur, sur cette question des, des doctrines. Euh, donc je veux dire les choses se font bien dans l'ordre où elles doivent se, se, se, se, se faire. Euh, où elles, en tout cas maintenant elles sont dans l'ordre où elles doivent se faire. Euh, il y a en effet, euh, comme euh, vous le, le rappeliez, euh, des, des, des risques, des, des complexités dans cette réforme. Il y a quand même un élément rassurant, euh, c'est que euh, la très grande majorité euh, des, des, des policiers euh, ne verront rien changer. Euh, ne verront rien changer pour eux. Je veux dire, quelqu'un qui est aujourd'hui en sécurité et paix publique, quelqu'un qui est aujourd'hui même, je veux dire, dans un gage, etc. Je veux dire, sur son poste, sur son affectation, il ne voit rien changer, sinon que le nom va changer, que ça sera plus... Uh, euh, des DSP mais des DPN etc donc ils feront les mêmes missions et au même endroit ceux pour lesquels il y a quelques, quelques, quelques policiers pour lesquels ça va changer par exemple quand on constitue des états-majors et qu'on regroupe des états-majors évidemment il va y avoir quelques mouvements mais c'est une minorité en fait de, de, de policiers donc beaucoup de policiers ne seront pas directement impactés dans leur, dans leur travail et dans leur, leur positionnement par, euh, par la création des, des, des DPN comme je le disais euh, tout à l'heure euh, 40 départements sont assez peu impactés, je veux dire, il n'y a pas aujourd'hui de police aux frontières, il n'y a pas de, de service de, de police judiciaire. Il y a ensuite tout un groupe de départements dont je n'ai pas les chiffres exacts, mais qui sont peu impactés, parce qu'il n'y a éventuellement qu'un de, qu de, qu de, qu de ces éléments, voire un élément qui n'est pas finalement extrêmement structurant. Comme vous le savez, il y a des services de police judiciaire qui sont des petits services de police judiciaire qui se trouvent dans des départements, il y a aussi, je ne sais pas, par exemple Agen ou des, des choses comme ça, je veux non, dire, ce n'est pas sûr. Bien. Voilà. Donc, il euh, donc, y a beaucoup de départements, en fait, qui, où, où, où la réforme, finalement, euh, devrait euh, ne pas poser euh, excessivement de, de, de problèmes. Euh, et puis, euh, peut-être, la façon de, de traiter la question, c'est de faire l'essentiel dans un premier temps. L'essentiel, en effet, c'est cette réorganisation centrale donc, qui, est en, qui, est, qui est en cours de réflexion avec filiarisation. Et c'est la création des DPN et ensuite des ajustements à faire euh, peut être dans les années suivantes. Au fond, ça recoupe un peu ce qu'on disait par exemple sur l'organisation du judiciaire au niveau départemental. Euh, créons la filière, créons un, ce qu'on qu va appeler donc, un, un service départemental de police judiciaire ou un service interdépartemental de police judiciaire. Et ensuite, les ajustements nécessaires peuvent se faire en effet dans un, dans, dans un deuxième temps avec l'avantage. C'est qu'il peut y avoir une acculturation finalement des personnels entre eux qui apprendront à mieux se connaître. Ils se connaissent évidemment, mais je veux dire à se connaître encore plus, à travailler encore plus ensemble et qui rendront peut-être euh, des, des, des ajustements plus, plus faciles dans dans, dans, dans l'avenir. Donc globalement euh, nous euh, il nous paraît que cette réforme, mais euh, ça dépend bien sûr pas de, de, de, de, de, de nos inspections générales, mais est, est, est réalisable dans le calendrier euh, qui était euh, indiqué euh, qui est indiqué, je veux dire, par, euh, par les autorités publiques. Merci beaucoup. Euh, vous avez... Euh, enfin, ça peut sembler être une question qui est, qui est une question de détail, mais vous avez dit très clairement dans vos propos liminaires que ce n'en était pas une. Vous parlez du numérique euh, et euh, de la place euh, qui devait être accordée euh, au fonds de déploiement de, de, de ces moyens. Et vous évoquez également des risques résiduels, si, était pas, euh, euh, anticipé, si cette question n'était pas en, en, anticipée. Est-ce que vous pouvez préciser, euh, de façon à ce qu'on puisse... Euh, même se faire écouter ce type de préoccupation qu'on a effectivement entendu sur le terrain euh, donc, euh, numérique ou euh, sur, le, sur le numérique euh, bah, je veux dire actuellement les, les beaucoup d'applications de, de, de la police nationale sont, sont liées finalement à une filière sont liées, enfin pas une filière justement sont liées à une direction à une direction à une disa je veux dire euh, y compris pour LRPPN, par exemple et donc il peut y avoir tout simplement euh, des, des, des, des, des et, en, et ensuite par rapport à ces à ces applications il y a la question des accès on est évidemment dans un domaine je veux dire très sécurisé où tout le monde ne doit pas pouvoir accéder je veux dire euh, au, à l'outil de l'autre pour des questions évidemment de confidentialité de euh, etc euh, et c'est la construction c'est l'architecture aujourd'hui de du, du, du, du, du, du, du numérique finalement et des, et des applicatifs dans la police nationale euh, si vous remet, si vous mettez ensemble des personnes qui viennent de directions en effet différentes. Euh, un outil de base, comme LRPPN, donc l'outil de saisie, finalement, des procédures, euh, et si vous, euh, qui, qui est vraiment l'outil de travail, je veux dire, quotidien, pratiquement, des, des policiers, notamment dans la, dans, dans la filière judiciaire, eh bien, euh, et si, je veux dire, vous aurez dans un même service des personnes qui auront accès à un outil, et vous aurez un autre outil dans ce même service, avec d'autres personnes qui auront accès à cet outil, et lorsqu'une procédure nécessiterait le cas échéant, je veux dire, au titre, finalement, un peu de, de ce continuum de traitement des affaires qu'on essaye de, de de, de, de, de promouvoir, de passer de l'un à l'autre, ben ils ne le peuvent pas. On ne peut pas importer, par exemple, quelque chose qui a été fait sur un de ces outils, sur l'autre outil. Il faut ressaisir. Euh, il y a des ressaisis très... très, très c'est extrêmement chronophage et c'est extrêmement euh, décevant euh, pour les personnels de, de, de refaire quelque chose dont ils savent que ça a déjà été fait, mais ça n'a pas été fait sur un outil où on peut le récupérer. C'est des choses très concrètes. Hein. Je ne vais pas rentrer dans la, la, la, vraiment non. dans la mécanique de ça. Non, non, mais c'est mais... parfait. En fait, mon, mon propos, c'est vraiment de dire, au fond, quel est votre... Moi, je pense que c'est central, euh, ce point-là, parce qu'on l'a entendu euh, dans chacun euh, des déplacements euh, de terrain qu'on a eu, dans chacune des auditions. Euh, c'est vraiment euh, un, un point... Et, et, et dans le cadre de tra des travaux que, que, que l'on rend, vous euh, et nous... Ça peut être assez évacué parce qu'en fait, euh, bah, c'est pas la grande question de la grande garantie, euh, du grand débat public. Donc, euh, ça, voilà, c'est le petit détail opérationnel, mais qui a été central dans le cadre euh, de, de, de la mise en place de la, de, de la réforme. Donc, ma question, c'est voilà, que, quelles recommandations vous faites Comment vous poussez les feux pour bien faire en sorte que ce point-là ne soit pas l'oublié Parce qu'au fond. Euh, ah, c'est pas le grand, encore une fois, c'est pas le grand débat. Il n'y a pas eu des articles de presse euh, sur euh, l'aspect numérique de, de la réorganisation. Voilà. Donc, euh, comment vous poussez ce, ce, ce, ce point-là de façon à ce qu'il soit bien pris en compte et, et qu'il y ait une vraie souffrance, en fait, hein, pour les hommes sur le terrain hein. Donc, euh, voilà. Oui. Je être juste de, de prolonger, parce qu'il y a eu deux, trois réformes au sein des services de l'État ces dernières années on montrait que ce n'était pas juste une hypothèse, que ça pouvait poser des problèmes majeurs. Hein, je veux dire, si on pouvait éviter les, les nouvelles cartes grises, euh, cartes d'identité, tout ce qui s'ensuit, ce sont des problèmes encore actuels. Je pense notamment à une autre réforme plus récente qui procédait d'une mutualisation, les secrétaires généraux communs euh, dans, les, euh, dans les préfectures. Bon, euh, ce serait bien de ne pas juste juxtaposer des gens dans un bureau sur des logiciels différents, si on veut vraiment que ça, que ça fonctionne, et que c'est même pas un truc d'être pour ou contre la réforme. juste à un moment donné, euh, euh, à la fin, ces dysfonctionnements-là ont des impacts opérationnels forts, en plus d'avoir des impacts sur les agents eux-mêmes et sur leur motivation. Oui, Monsieur le co rapporteur comme vous le signalez, euh, ces éléments ne sont pas des points de détail, mais ont un impact extrêmement important sur l'activité quotidienne des services. Et effectivement, au-delà de ces outils informatiques qui, euh, comme cela vous l'a été précisé, euh, sont des euh, reflets de l'organisation métier des services. Ces outils informatiques doivent évoluer, doivent s'adapter à la nouvelle organisation qui sera mise en place. Euh, C'est donc un, un point majeur. Nous pourrions également citer euh, le système d'information de ressources humaines, Dialogue 2, qui est aussi un enjeu fondamental, car même si de nombreux effectifs resteront dans leur mission. Là aussi, ça a été précisé tout à l'heure. Ils devront être positionnés dans une application informatique RH de façon spécifique. Ce point est effectivement important. Il a été signalé par la mission et une des recommandations de la mission est naturellement de faire en sorte que les équipes ou la réforme qui porte sur les fonctions support travaillent de façon étroite avec l'équipe projet de la réforme police nationale. à nos yeux, c'est un point extrêmement important. Je reviens sur les outils et moyens indicateurs, sur la question de la, de la police judiciaire et plus précisément aussi la criminalité organisée. Vous avez mis la, la focale dessus, évidemment. Euh, en l'état des auditions que nous avons conduites, je, je n'ai pas l'impression, en tout cas, que la réflexion soit aboutie pour avoir des outils opérationnels de suivi des moyens. Euh, à différents niveaux euh, sur le sujet. Vous, vous nous avez parlé tout à l'heure, par exemple, sur la question euh, logistique très concrète euh, des techniques euh, spéciales de l'enquête, par exemple, de se dire on pourrait euh, centraliser ça sur un, un bob central. Euh, bon, très bien, vous, vous en faites la proposition. Vous, ça fait partie aussi des réflexions qu'on a. Et puis pour être un ancien attaché d'administration qui a travaillé sur Corus, ça me parle. Et je pense que c'est important aussi ce genre de détails. Mais qu'en est-il des retours que vous avez pu avoir des, de l'équipe projet, etc. Est-ce qu'ils partagent votre réflexion ou pas Parce que la tendance, elle est quand même à se dire si on fait un DDPN, c'est pour qu'il ait les moyens budgétaires à sa main. Et Donc qu'il soit RUO et qu'il n'y ait pas d'autres euh, responsables d'unités opérationnelles au niveau départemental. Sinon, vous pourriez dire que la départementation n'aurait plus beaucoup de sens euh, en la matière. Moi, je pense que ce n'est pas forcément un totem, la départementalisation en soi, pour moi. Alors je suis un, un grand euh, amoureux de, du département dans l'histoire. Euh, mais, euh, mais je pense qu'à un moment donné, il y a des, y a des enjeux euh, très concrets de sanctuarisation d'un certain nombre de moyens qui ne sont pas un mal en soi, mais une garantie aussi, euh, pour euh, une garantie démocratique, pas juste de fonctionnement des services, mais une garantie démocratique. Oui, nous n'avons pas, euh, monsieur le rapporteur, donc, euh, investigué euh, plus profondément cette question euh, des... Des, des moyens, finalement, des, de la façon de, de les sécuriser. Les, les, les deux pistes que nous suggérons, en fait, la mission projet travaille déjà dessus, c'est-à-dire de de voir comment les frais de mission, par exemple, pourraient être gérés euh, à un autre niveau qu'au niveau purement départemental, euh, et également les, les, les frais techniques, je veux dire, ce qui est le dur, en fait, de, de, de l'utilisation des, des moyens techniques de, la, de niveau finalement 3 de, de, de, de l'investigation, le faire gérer éventuellement au niveau d'un BOP zonal, euh, d'un BOP, BOP rattaché euh, central. On ne sont pas allés plus loin sur le sujet, mais ils ont, euh, je veux dire, ils travaillent sur la question. Il y a, il y en on fait un travail de... de d'adaptation, de, de, de, finalement, de l'architecture budgétaire qui est aussi en cours par rapport à cette, à cette réforme. C'est un peu la difficulté de cette réforme, c'est qu'en effet, elle met tellement de choses en jeu, ça en crée la complexité. Il faut que des, des choses avancent, en effet, au même rythme pour qu'en effet, les choses ne soient pas en retard par rapport à la deadline, finalement, la, la, au tenté, je veux dire, on fera le, le, le basculement. Ils n'ont pas creusé au-delà de ça ces questions. Il nous semble simplement que les outils budgétaire, je veux dire, qui existe aujourd'hui, alors sans le systématiser pour ne pas vider en effet la notion de départementalisation de sa de, de sa substance permettent quand même de, de flécher je veux dire, sur, sur des, des, des, des fonctions ou des missions particulières un certain nombre de moyens et là voilà, ils existent ces outils et ils sont pris en compte par la, la, la mission projet Oui, pour... Préciser, compléter, même si euh, vous l'avez compris, euh, la mission n'a pas eu cette thématique euh, en, en étude, euh, il est nécessaire aussi de constater qu'aujourd'hui, la DCPJ, pour ses dépenses, dépend de beaucoup d'éléments euh, déterminés au plan central. Euh, le BOP central, un certain nombre de dépenses sont actuellement euh, financées par euh, des éléments budgétaires au plan central. Euh, L'élément budgétaire est bien sûr un moyen de préserver les prérogatives euh, judiciaires aux au deux spectres. Et dans le respect également des prérogatives des sgami qui sont des acteurs bien sûr euh, essentiels en matière de gestion au plan territorial, euh, il est donc nécessaire de préciser cette architecture budgétaire. Euh, la préciser dans le cadre de cette réforme des DPN avec effectivement euh, un BOP zonal vraisemblablement, des, des UO spécifiques euh, au niveau départemental ou pour certains types de dépenses. Mais cette architecture budgétaire doit être aussi un moyen de euh, flécher, comme ça a été précisé à l'instant, euh, un certain nombre de dépenses. Je, je... Vous posez une, une question euh... qui est pas directement opérationnel, mais qui, qui participe de, des questionnements autour de, de la réforme, et euh, notamment des relations entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. Il y a deux choses. Ça a été dit, le, le risque d'immixion de l'autorité administrative sur, le, sur les enquêtes judiciaires. Vous y apportez, vous proposez comme réponse de saisir le, la, la sûreté départementale de la côté, enfin, euh, grosso modo, on va dire ça comme ça, euh, entre autres, euh, et de rappeler dans les doctrines euh, la loi. — Bon. Euh, très bien. Euh, est -ce, pourquoi vous n'avez pas investigué ou, ou proposé euh, d'avoir un cadre euh, réglementaire sur les remontées d'informations côté ministère de l'Intérieur Puisqu'il existe un cadre côté ministère de la Justice avec une circulaire qui précise des hypothèses. Euh, voilà. Et que souvent, côté ministère de l'Intérieur, c'est le cadre général. Le je fais remonter ce qui est d'ordre public, sans pour autant le définir euh, avec une quelconque précision. Euh, Est-ce que pour vous, c'est une... Euh, ça pourrait être une garantie euh, supplémentaire dans, dans le cadre de la mise en œuvre de, de, cette, de cette réforme, aussi pour clarifier pour les policiers eux-mêmes euh, et les chefs de police euh, bah, ce qu'on qu qu attend d'eux. Vous avez raison. Je, je, je crois qu'on ne l'a pas écrit, c'est vrai, euh, sur ce cadre réglementaire. Nous avons souhaité rappeler qu'il existe déjà des textes forts, très forts, euh, qui, euh, qui euh, sont... Euh, dans, dans, enfin, il y a un article du Code pénal, le 226-13, sur le secret professionnel. Euh, la violation du secret professionnel, euh, certains aujourd'hui le savent, ça peut être lourdement réprimé. Euh, ces textes existent. Euh, nous avons souhaité le, dire que les doctrines devaient en faire mention, sans aller plus loin, pour l'instant. Je, je, pro je, prolonge, je, je prolonge la question parce qu'en en fait les, les textes existent. Je suis d'accord avec vous, et je les connais et on les connaît, on les connaît assez mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des difficultés qui sont rencontrées euh, concrètement sur ce, sur ce terrain-là. Et je ne vous ferai pas à la fond de, de critiquer l'ancienne euh, équipe projet qui a pu être confrontée à la, à la, à la situation. Euh, mais sur ces relations autorité judiciaire-autorité préfectorale, il en va aussi de la question d'une sorte de rapport de force entre les deux. C'est euh, la question de la politique pénale plus généralement. Euh, L'ensemble des magistrats qu'on a entendu. Disent en l'état actuel de l'organisation, je ne parle même pas de la projection de la réforme, hein, euh, qu'ils se sentent souvent dépossédés de la politique pénale, voyant les instructions, les injonctions, les ordres euh, de la chaîne hiérarchique ministère de l'Intérieur être souvent euh, prendre le, de, le pas euh, sur eux-mêmes et eux se retrouvant à devoir dire bah oui, effectivement, la lutte contre les rodés motorisés, oui, oui, il faut le faire, bon, alors que ce n'est pas leur initiative et pourtant la politique pénale, elle est clairement établie comme étant du côté de l'autorité judiciaire et donc de se dire que quand on a un chef commun des services mutualisés, etc., l'autorité judiciaire pourrait être démonétisée encore plus sur la conduite de la politique pénale. Comment on évite que ce soit le cas Est-ce que la seule évaluation du DDPN est suffisante ou est-ce qu'il n'y a pas des garanties supplémentaires à se donner en la matière nous proposons deux choses. Il y a l'évaluation, puis la meilleure euh, coordination entre le préfet et, le, et, et les procureurs sur le département. Sur l'évaluation, il nous a semblé que c'était un, un point fort, un point important, euh, avec, euh, par exemple, en début d'année, des objectifs qui seraient fixés au directeur départemental. Et en fin d'année, cette évaluation avec la grille euh, afférente qui permettrait de vérifier que le directeur départemental a respecté les objectifs qu'il lui avait été assignés. Par le procureur dans son domaine d'action, c'est-à-dire les missions de police judiciaire et les déclinaisons de sa politique pénale. Et euh, il nous semble que cette euh, évaluation euh, nouvelle qui se distingue de l'évaluation OPJ, qui se distingue de l'évaluation à 360, qui serait vraiment une évaluation euh, nouvelle au même euh, titre que celle euh, que le préfet, euh, euh, dont, dont le préfet dispose également, euh, pourrait être un, un élément pour répondre à votre, à votre interrogation et nous souhaitons, et nous l'avons écrit, que cette, que cette évaluation puisse également avoir une, un impact sur la carrière du directeur départemental. Si ça n'a pas d'impact, c'est comme aujourd'hui peut-être la, la, la notation OPJ qui n'a pas vraiment d'impact. Et puis tous, les, tous les, les, les, les directeurs départementaux ne sont pas forcément OPJ en plus. Bon. Ce qui fait que cette évaluation nous semble un, un, un élément important, nouveau, euh, qui, euh, s'il est bien construit. Euh, s'il est bien abordé et s'il est bien euh, appréhendé par les acteurs locaux, euh, permettrait de répondre à, à, ces, à, ces, à ces risques. Moi, j'avais une, une dernière question mais qui est de, sans rapport avec le sujet dont on vient de traiter, donc ça, j'ai hésité à la poser. Il euh, y a une de vos recommandations, qui est la 18, euh, que j'aimerais bien que vous expliquiez, parce que je, je pense qu'elle mérite d'être précisée sur « Développer sur la durée les capacités nationales et zonales d'accompagnement des DDPN dans la mise en œuvre de la réforme. » Et je voulais juste vous préciser exactement ce que, ça, ce que vous entendiez par là. Oui, il va y avoir en fait un certain nombre de, de départements où la réforme sera je veux dire, assez complexe à mettre en œuvre. Hein. Autre, où ça sera plus facile, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Donc, il y a en effet une question d'appui en fait, qui se pose à hein, la mise en œuvre de cette réforme. C'est un métier nouveau, hein, être DDPN, euh, Ça suppose, en fait, des questions de, de formation, par exemple, particulière, d'information, euh, des DDPN. Donc, c'est un peu ça aussi que l'on met, en fait, sous cette recommandation. Et puis, plus globalement, euh, il y a une... ça recoupe un peu la question aussi de, de, de, de la logique générale de cette réforme. Il y a, au-delà même de la simple mise en œuvre période de mise en œuvre de la réforme, il y a une nécessité de pouvoir suivre ce qui se passe, tout ce qu'on disait en effet sur le niveau zonal, le rôle du niveau zonal, le rôle nouveau du niveau zonal et le rôle important du niveau zonal dans cette affaire, donc il supposerait en effet qu'il ait en fait, des capacités quasiment d'audit, il y a aujourd'hui des capacités d'audit qui existent en effet dans la filière des CSP en fait, euh, aux différents niveaux, je parle sur le de contrôle de, de, de, de, de, de, de l'IGPN, il faudrait en effet s'en inspirer finalement pour avoir euh, au niveau zonal de manière générale une capacité à savoir avoir à à auditer finalement régulièrement sur certains points euh, ou sur certains services qui se passent dans les services départementaux donc c'est surtout en fait cette approche là qu'on essaye de euh, qu'on recommande en effet de, de, de la généraliser merci euh, une dernière question euh... Euh, également sur le... Parce que finalement, en, en ayant conduit nos missions, les vôtres, etc., on aura pu euh, peut-être soulever des problématiques propres à la police judiciaire, mais pas que, pour ce qui vous concerne, euh, qui, doit, qui devraient et qui doivent par ailleurs être réglées et qui ne seront probablement pas réglées du fait de la départementalisation, en tout cas de la réforme euh, des DPN. Et je pense notamment à l'attractivité des carrières. Alors certes, il y a une réponse qui peut être apportée euh, sur le fait qu'il y a une filière... Euh, mais qu'en est-il de vos avis sur la question concrète de la gestion des carrières des agents euh, sur cette filière investigation ou enquête euh, Je pense notamment à la doctrine actuelle euh, qui prévaut au sein de, de la DGPN euh, qui est de favoriser essentiellement la mobilité euh, pour euh, l'avancement et qui vient se confronter à des, euh, à des problématiques de, de fuite de spécialistes et de spécialisation en tant que telle. Ou notamment dans les offices centraux, ça nous est indiqué, mais aussi dans les, dans les antennes PJ, d'agents qui sont au poste depuis 10, 12 ans en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, et qui finissent par partir parce que pour pouvoir avoir une évolution de carrière, prendre un avancement, un grade, euh, ben il, faut, il faut bouger, et souvent en sécurité publique. Euh, alors qu'il n'y a pas non plus des gens, des profils entrants euh, qui viennent combler euh, ces, ces difficultés-là. Euh, et quid aussi de, de, de, finalement, des réformes précédentes Je pense à cette dont on a parlé, la réforme Salanova, enfin les réformes successives, mais qui ont été amorcées par, par M. Salanova, euh, sur la filiarisation de la filière investigation en sécurité publique, qui n'a pas conduit à son renforcement, au contraire, euh, notamment en ayant une prérogative qui soit plus portée sur la voie publique et l'ordre public avec un ratio de 65-35, 65 sur la République, 35 en PJ. Vous ne faites pas de préconisation particulière sur ce genre de, de ratio, notamment et d'équilibre, euh, sauf à dire d'accompagner les propositions d'avoir plus de PJ dans le pays, mais que tout le monde va, va, va, va partager. Euh, comment, comment on fait pour, pour régler ces problèmes-là, qui me semblent plus fondamentaux et plus importants euh, que, euh, que le, le point de départ de la réforme, qui est de dire une seule, un seul chef au niveau départemental euh, en tout cas, dans, dans, les, dans les objectifs de, de, de lutte contre les, les délinquances euh, en général, notamment euh, niveau, de niveau 2 et de, et de, et de niveau 3. Je, je vais peut-être laisser Gilbert euh, Mabec compléter euh, mon propos. Euh, simplement, alors, en ce qui si concerne à proprement parler notre mission, donc en effet la question des DPN, ce qu'on a pu constater, euh, c'est que euh, là aussi, une fois dans le domaine judiciaire, hein, dans la filière judiciaire, le fait de, de la placer sous une seule autorité et de la mettre dans une espèce de continuum en effet d'organisation euh, permet euh, à, des, à des cadres, euh, à des officiers, à des, à des gradés d'envisager... Des, des mobilités, des changements de fonction dans cette filière qu'ils ne pouvaient pas envisager ou qu'ils n'envisageaient pas avant. On l'a constaté quand même en Outre-mer, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, où des personnes sont venues euh, spontanément. Je veux dire, ce n'est pas, pas une, une chose qui leur a été imposée par le DDPN. Ils sont venues par exemple, de, de, de l'ancienne PJ, je veux dire, pour euh, travailler sur le champ de la, de la, de, de la DAJ, donc de, de la direction de l'action judiciaire ou de la direction de l'investigation de proximité. Donc ça ouvre quand même le champ des mobilités possibles euh, ça change un tout petit peu le, le, le, la, la donne finalement euh, sur, sur, sur ce sujet. Je vais peut-être laisser compléter. Oui, cette euh, question de la mobilité et plus largement de la gestion RH au sein de la police nationale est, est bien sûr un élément déterminant et qui fait partie de ce contexte, sinon dégradé, en tout cas ce contexte particulier de la réforme de la réorganisation de la police nationale. Euh, la mission n'avait pas naturellement pour ambition de traiter tout le spectre ou tout le champ euh, des questions euh, sur euh, la police et, et en particulier sur cette euh, question euh, RH et, et cet aspect de mobilité en particulier sur lequel euh, vous mettez l'accent. La mobilité est aussi une force. Euh, il faut certes préserver des spécialisations, euh, de l'expertise et donc la durée d'affectation peut être un atout, mais dans des parcours de carrière, euh, qu'il s'agisse des commissaires, des officiers, ou du, des membres du corps d'encadrement et d'application, euh, la mobilité est aussi une richesse, qu'elle soit géographique, certes, mais, mais missionnelle. Donc c'était aussi un élément qui a été promené euh, tant par des organisations syndicales que par les autorités, et elle est bien sûr euh, extrêmement importante. Euh, ce point étant posé, il y a effectivement euh, la nécessité, à euh, contrario, de quitter parfois sa fonction, son poste ou, ou son affectation, voire sa direction. Donc ça peut être pénalisant. Mais encore une fois, avec euh, cette mobilité qui est maintenant ancrée euh, dans tous les corps de la police nationale, il y a cette volonté à la fois de partager les cultures, euh, de favoriser les échanges d'expériences. Et, et c'est un point qui reste positif en dépit de quelques difficultés. Euh, les filières existent. Le judiciaire, vous l'avez cité. Mais euh, ces filières travaillent les unes avec les autres, et c'est euh, ce travail commun, collectif, là encore une fois, sans doute encore dans des cultures différentes, mais avec des missions spécifiques, c'est l'ensemble du travail de ces différentes filières qui fait bien sûr l'action globale de la police nationale. Merci pour, pour, pour vos, vos éléments de réponse. Après, pour la, pour la, pour la postérité de l'échange... Euh, il y a quand même un point de départ et sur la réforme de 1995 dont le sous-jacent a été justement transversalité, horizontalité, déploiement des OPJ dans l'intégralité des services. Donc des éléments qu'on qu retrouve dans ce genre de, de réforme et de favoriser la mobilité davantage. Et la conséquence de la réforme de 1995 de l'aveu d'à peu près tout le monde, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est que c'est peut-être ça qui est lié à la dilution. Euh, des spécialisations et de la fonction de police judiciaire et de la qualité euh, de la des officiers de police judiciaire au sein de la, de la maison euh, de la maison police donc moi j'ai pas de crainte sur le très court terme avec la mise en place des ddpn enfin, je veux dire, voilà je... Il n'y aura pas de grands changements, chacun sera dans le même service, etc. Mais c'est bien sur les projections de, de long terme, d'où l'importance aussi de vos préconisations d'un suivi au cordeau, entre guillemets, en tout cas très resserré et très, très proche, à deux ans, trois ans, etc. Et je pense la capacité, il faudra le dire, mais peut-être à, à savoir revenir en arrière parfois euh, quand on voit que ça n'a pas marché, ce qui n'est pas euh, quelque chose qui est très courant euh, dans les administrations publiques. Bon, écoutez, merci beaucoup euh, à vous d'être venu ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Et puis euh, bah, nous, on rendra notre rapport mercredi prochain. Donc, euh, voilà. En ce qui me concerne, il y aura probablement beaucoup de recommandations qui feront écho aux vôtres. Merci beaucoup. Merci.